Oui maman, non je ne t'entends pas, tu as dû couper ton microphone ou mal mettre tes écouteurs. La communication, c'est tout un art. Dans ce court métrage je vous proposerai d'aborder ces six points ensemble que je ne vais pas lire. Puis quoi encore Alors d'abord cassons un mythe. Vous savez tous communiquer puisque vous communiquez tous sans cesse. Après bon, elle n'a pas tort, dans le cadre d'une campagne électorale ou l'organisation d'un débat, c'est un tout petit peu plus complexe que d'inviter vos potes à votre anniversaire. Mais l'idée reste la même. Le BABA de la communication, le Bay, comme disent nos amis les Anglais. Si, si, ils disent ça. Je communique égale je fais passer un message pour obtenir une réaction. Faire bonne figure à un entretien pour obtenir le job. Poster des vidéos de chatons pour obtenir un max de likes sur Facebook. Organiser un dément local. Hein Bah pour faire connaître ton candidat favori. Tout ce que je viens de citer là, ce sont des exemples de communication. Et, et ça parle beaucoup à mes colocs parce que je les vois sourire. Ça me, ça me fait plaisir. Pour réussir... Et eh bah ben, malheureusement, pas de recette miracle. Et comme d'habitude, quand je dis ça, les deux osios là-bas, ils paniquent. Donc calmez-vous, voici quand même quelques questions que je vous donne à se poser dans le bon ordre pour mettre toutes les chances de votre côté. Alors là, vous regardez cette, vous vous dites, ouais, enfin, c'est des questions triviales, triviales peut-être. Et pourtant, je vous l'assure, parole de être vous les posez, vous fera gagner beaucoup de temps. Et puis comme on est un peu rigoureux à tous, ces lieux, on va aller dans le détail, ne vous inquiétez pas. Slide suivante. Dans cette slide, je prends un exemple concret pour que vous compreniez ce que ces quatre piliers veulent dire. Allez, coloc, on dit les quatre piliers ensemble. Allez, c'est parti. Objectif, cible, message, canot Ok, ils n'ont pas joué. Votre objectif, c'est de mobiliser des bénévoles, en gros, de faire grossir votre équipe de campagne. Ça, c'est l'objectif. Et ensuite, on déroule le fil des questions. Pour qui Eh bah, ben, pour des habitants du village qui sont déjà plus ou moins convaincus et qui ont deux heures à donner par semaine, par exemple. Pour dire quoi pas rejoignez l'équipe. Ah oui, non, là, c'est pas compliqué, quand même. Sur quel support Eh bien, vous faites l'événement Facebook, l'événement présentiel, et puis vous pouvez envoyer quelques mails, euh, ça mange pas de pain. Ils sont en train de prendre des notes, là. C'est la toute première fois depuis le début des défis. Oh, ça me touche. Alors, attention, un petit warning, comme disent les Allemands. Tous les gens sont comme toi, c'est-à-dire sursollicités de messages de communication, pris par leur famille, leur travail, leurs voisins. Enfin, les gens sont fatigués. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas prêts à s'engager, à aller voter ou à venir à votre événement. Donc tout est là dedans. Il va falloir se mettre à la place de ces personnes, essayer de se dire comment je vais leur faciliter la vie, comment mon travail de communication va rendre simple mon message. Donc un, il va falloir les atteindre, que le message vienne jusqu'à eux. Deux, qu'en voyant le message, ils comprennent très rapidement. Et trois, ensuite, qu'ils sachent tout de suite comment ils doivent agir, comment ils peuvent agir si ça leur plaît. J'espère pour vous. Hein. D'où le travail qu'on est en train de faire là sur les quatre questions. C'est bon Allez, je ferme ma parenthèse. Alors on revient sur la question de l'objectif. D'ailleurs, la photo, c'est un... un... objet. Attention Faire connaître un événement ou euh, obtenir plus de likes ne sont pas des vrais objectifs. Pour bien définir votre objectif derrière ça, il va falloir poser la question du pourquoi. Je veux diffuser l'événement Oui, mais pourquoi Pour qu'il y ait beaucoup de monde Ok, mais pourquoi Pour présenter le projet de ma liste à un maximum d'habitants du village. Voilà Ça, c'est plus intéressant. Et du coup, qui sont les habitants du village Quelles sont leurs attentes Quel est le message à faire passer Posez-vous les bonnes questions. Merde autre chose aussi, autre biais sur cette question des objectifs, certains objectifs sont beaucoup trop grands à atteindre. Par exemple, gagner les élections. Ben C'est bien, mais il va falloir subdiviser ça en étapes ou en sous-objectifs, sinon <rire> on va s'y perdre un peu. Par exemple, les sous-objectifs peuvent être faire connaître la liste aux électeurs historiques de cette tendance politique, convaincre les abstentionnistes de voter, autre étape, obtenir le soutien public de deux ou trois figures du village, et ainsi de suite. Enfin, je ne vais pas tout vous les faire parce que... Ah oh non, ce serait trop facile sinon. Hein. <rire> ouais, c'est que je dit. Pardon. Ok, on passe à la question du pour qui Les cibles. Plus vous réfléchirez en amont aux personnes que vous souhaitez atteindre, plus vous aurez de chances de réussir. Alors, non mais dit, ce n'est pas vouloir parler à personne, c'est s'adresser à tout le monde. Non mais ils confondent du coup ça. Je répète, vouloir parler à tout le monde, c'est s'adresser en fait à personne. Donc si vous voulez vous parler à tout le monde, eh va commencez par... Vos proches, les plus acquis à votre cause Je sais pas, euh, Charlie par exemple Non pas toi, euh, Mehdi quand tu fais ton anniversaire Bah tu invites d'abord tes meilleurs potes Et puis après tu demandes bah, à tes potes du volet S'ils si sont dispo à l'inverse, dans les cibles, il y a une infinité de groupes possibles. Il ne s'agit pas de mettre les gens dans des cases. Hein. Ah, je suis pas du tout comme ça, moi. Mais essayez quand même de distinguer à votre échelle la typologie de personnes que vous souhaitez toucher. Pour chaque groupe, vous trouvez des caractéristiques communes. Et en fonction de ça, vous allez adapter et les supports et les messages que vous leur ferez passer. Je ne parle pas du tout de la même manière aux jeunes du club de foot de Bijouif à l'association des parents d'élèves de l'école Karl Marx à Villejuive, toujours. Oui, en fait, je prends l'exemple de Villejuive parce que j'ai vécu là-bas. Euh... Ouais, c'est hors sujet. Et pour ça, on revient aussi aux toutes premières vidéos où vous allez vous renseigner sur les personnes, sur les citoyens de votre village, de votre ville. Plus vous les connaîtrez, plus votre communication sera fine et bien ciblée. Gardez quand même toujours en tête cet appel à l'action qui doit ponctuer tous vos messages. Je suis motivé, j'ai vu votre message. Qu'est-ce que je peux faire pour aider Et ça, vous devez y penser. Et bien sûr, ce type d'action, au fur et à mesure de la campagne, il va changer. Au tout départ, ça va être par exemple, construisez avec nous un programme pour votre ville, remplissez ce formulaire. Ensuite, on va se différencier peut-être des autres listes qui, elles aussi, ont parlé de leur programme. Venez voir en quoi nous sommes différents. Action, venez à notre événement. Phase de communication massive, aidez-nous à être plus connus, mettez une affiche devant chez vous. Et à la fin, bien sûr, gagnons ensemble, tous aux urnes. Ah, c'est le moment le plus excitant. Alors attention, quoi qu'il arrive, un support, un message. Je ne veux pas une vidéo avec euh, 30 messages à la fois. Je ne veux pas de post Facebook qui sont en fait des extraits de romans de Victor Hugo. Non, je veux que ce soit court, concis et qu'on comprenne l'idée et l'action derrière. Non, maman, je suis en tournage. Je, je t'entends. Dernière question, sur quel cadeau Quel support Là encore... Il y a une infinité de solutions possibles qui va vraiment dépendre des personnes à qui vous parlez et du contexte local. Par exemple, au moment où vous lancez votre liste, il y a peut-être la fête du village, la fête du pâté aux prunes. Bon, est-ce que cette réunion des amateurs de pâté aux prunes est le meilleur moment pour parler de politique Et si oui, quel sera le message Et là, vous êtes les seuls à pouvoir juger. Quoi qu'il arrive, deux choses, soyez créatifs, sortez un peu du lot, inventez, surprenez les gens. Et deux, soyez très présents. Plus vous serez sur des canaux différents, plus votre message a la chance d'être vu est donc retenu. Bon, ça fait beaucoup d'informations. Pour vous y retrouver, je vous propose d'établir ce qu'on appelle un plan de communication ou un plan de com, comme disent les... Non, pas les jeunes, les, les Canadiens. L'idée, vous allez faire le travail qu'on vient de faire, c'est-à-dire définir objectif, cibles, messages et canaux. Et ensuite, bah, on place ces jolies idées d'action dans un petit planning. Bon, après, c'est indicatif, vous allez peut-être changer les choses, mais au moins, ça vous permet de voir les choses peu plus clair et de voir si vous aurez le temps de tout faire avant les élections. On met ça sur papier, on déstresse, on respire un bon coup. Eux, ils sont stressés par exemple. Eh ben, ils auraient besoin d'un bon plan de com. Après, je vous donne une petite astuce comme j'aime le faire. Je parle pas trop fort parce que c'est ma spécialité. Commencez par planifier la fin de la campagne. Par exemple, une grande réunion publique et du porte-à-porte tous les soirs. Commencez par ça. Et puis ensuite, vous essayez de caler toutes vos autres idées dans le temps en prenant en compte les différentes grandes étapes de la campagne. Prélancement de la campagne avec vos proches. Soirée mensuelle de préparation avec l'équipe. Lancement de la campagne grand public, opération médias locaux et newsletter de campagne, présentation du programme, etc. Après, ne paniquez pas encore une fois, je vais vous donner plein de petits tips dans la prochaine vidéo, ça va être top, enfin, comme d'habitude, ça va bien se passer. Et je finis cette présentation avec des petits conseils pour réussir votre campagne. Pour ne pas vous épuiser dans votre communication, sachez utiliser vos réseaux. Et ça les jeunes, ça s'appelle comment Hein La théorie des cercles d'engagement. Ça ne sert à rien de s'épuiser, essayer de convaincre ses opposants. Il y a plein d'habitants bien plus à même de vous écouter et de se laisser convaincre. Communiquez d'abord avec vos contacts, vos alliés et eux-mêmes. Faites les communiquer auprès de leurs contacts, leurs alliés. Ne négligez pas ce premier cercle, il faut chouchouter ces personnes. Faites un groupe Facebook ou un mailing, je ne sais pas. Mais ce sont eux qui vous aideront à élargir la portée de votre communication en relayant vos messages à la base. Allez, puis je finis avec ces cinq conseils oui. là, qui sont projetés à ma droite. Passionnant hein, passionnant. Je mets me focus sur deux choses. La première, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre le perfectionnisme et la nécessité d'action. La deuxième, c'est qu'il faut que vous soyez très attentif à votre niveau d'énergie, le niveau d'énergie de vos militants, et prendre soin de ça pour être sûr que vous allez tenir jusqu'au bout. Voilà, je finis sur ce bel homme, je vous souhaite un bon plan de communication. On se voit dans la prochaine vidéo pour préciser un peu tout ça. Ciao